les gens c'est tips KRZ Là, on se retrouve aujourd'hui pour le clip du dimanche numéro 33 un trickshot euh, réalisé par moi même euh, sur carrière euh, du spot du deuxième avion donc le mec était en haut de l'échelle donc euh, j'étais au DSR je fais un insta swap, can swap 5 uh, re insta swap et bam, au DSR je lui mets en headshot euh, avec la kill cam. donc voilà les gars euh, j'espère le clip vous aura plu la vidéo vous aura plu, lâchez un j'aime, salut tout le monde. Et salut à tous, c'est Tipsyron et je vous retrouve comme tous les dimanches pour commenter ce CD des fails. Donc aujourd'hui c'est Lee qui vient de vous commenter le trickshot de Kairos qui est sur la map studio. Et on a mis ça dans les fails mais c'est quand même assez limite étant donné que vous l'avez vu, il vient de mettre la 5 feet broke. Voilà, dommage pour toi gars. Donc c'est terminé pour euh, cette semaine, euh, sur ce je vous laisse et je vous souhaite de très bonnes vacances si vous aussi elles viennent de commencer. On se retrouve la semaine prochaine, allez, ciao tout le monde Hé, hey, j'ai failli oublier Merci pour les 500 abonnés putain